Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ici à Puerto de la Cruz, comme vous pouvez le voir, euh, il fait très beau, il y a 26 degrés ici euh, dans le nord de Tenerife, à Puerto de la Cruz. Je sais que chez vous, en ce moment, il fait un peu moins, moins chaud, hein, surtout dans, dans le nord, en France, le nord de la France et le nord de la Belgique, il ne fait pas très chaud pour le moment. Mais euh, bon, vous pouvez toujours venir ici en hiver, euh, vous voyez qu'il fait, qu fait très bon. Euh, dans cette vidéo je voudrais vous dire que si, si vous voulez trader bien sûr vous pouvez trader euh, le forex et le forex est ouvert 24 heures euh, sur 24 du dimanche soir au, euh, au vendredi soir euh, mais il y a bien sûr des moments dans la journée où les marchés euh, sont plus volatiles où ils bougent plus vite c'est à dire où vous pouvez gagner plus vite de l'argent et peut-être euh, faire euh, votre votre objectif quotidien euh, très rapidement. Et ces heures là c'est bien sûr euh, le matin à l'ouverture des marchés donc l'ouverture des marchés à Londres, à Paris et là vous avez euh, bien sûr euh, tous les traders qui se mettent au boulot et ça bouge bien sûr plus vite que plus tard euh, dans la journée donc euh, il y a des moments bien sûr où ça bouge très fort lors des news mais je vous déconseille donc euh, de trader au moment des news si vous êtes débutant donc il vaut mieux profiter des ouvertures de marché en regardant s'il n'y a pas une news juste à l'ouverture des marchés et à ce moment-là donc à l'ouverture du marché vous voyez que ça bouge très très vite euh, sur, sur divers marchés, sur la plupart des marchés, des marchés européens bien sûr et ensuite euh, vous, avez, vous voyez que ça, ça dure une, deux, trois heures et c'est le moment donc le matin où vous avez la possibilité de faire euh, peut-être votre 1% ou 3% de gains quotidiens que vous avez comme objectif. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez euh, comme objectif donc, euh, de gagner euh, réellement beaucoup d'argent et avec 3% par jour, vous allez voir que vous pouvez gagner très rapidement beaucoup d'argent. Donc, à l'ouverture marché, des marchés, c'est le meilleur moment. 8, 9 heures, vous voyez que ça bouge, et ça va continuer jusque 10 heures, 11 heures. Et ensuite, euh, vous avez une légère accalmie jusqu'à 14 heures, 14 heures de Paris, où là, ça reprend souvent, vous avez souvent un mouvement euh, à ce moment-là. Et ensuite, surveillez également à chaque heure, à chaque heure fixe, vous avez parfois un mouvement assez brusque, euh, je n'ai pas d'explication pour ça, mais en tout cas, sur, euh, sur l'euro dollar, j'ai remarqué que souvent, ça bouge pas mal juste à ce moment-là. Ensuite, euh, bon, vers 15h, vous avez l'ouverture des, euh, des marchés américains, ça peut bouger un peu aussi. Et puis en soirée, l'ouverture des marchés asiatiques, ça peut, ça peut également bouger un peu. Mais euh, c'est surtout donc le matin que vous avez la première impulsion, et puis cette impulsion peut, peut durer euh, tout au long de la journée aussi, hein. mais si vous cherchez vraiment à trouver les, les meilleurs moments, je vous conseille d'essayer de vous positionner le matin et à faire euh, parfois en, en quelques minutes euh, des beaux trades ou en 2-3 heures. Si vous êtes bien positionné, eh bien, vous pouvez très bien vous positionner à l'ouverture des marchés, vous mettez un stop loss au niveau donc, euh, qui est prévu que je vous explique euh, dans mes formations, et ensuite vous laissez euh, partir le marché, vous mettez un take profit, au niveau euh, qui vous permet de gagner suffisamment par rapport à la position de votre stop loss et ensuite euh, vous laissez courir et vous pouvez partir travailler et en principe il n'y a, a pas de souci donc vous n'avez pas besoin d'être forcément devant vos écrans, euh, l'important est de bien vous positionner en fonction des indicateurs donc, que vous devez apprendre à maîtriser et si vous voulez bien connaître quelques indicateurs super efficace, je vous invite donc à, à suivre mes formations, ma formation au scalping par exemple qui vous permet de prendre des trades à très court terme mais aussi des trades qui peuvent se transformer en trades plus longs euh, d'une, deux, trois heures et, et parfois plus. Donc si vous êtes intéressé euh, par une formation efficace, donc vous avez un lien ici au-dessus vers euh, mes formations, euh, vous avez également ma formation Ishimoku, euh, il y a une promotion pour euh, les deux formations ensemble et vous découvrirez que l'indicateur Ishimoku est un indicateur fantastique également et euh, qui est un excellent complément à ma formation de Scalping. Donc euh, ben, je vous souhaite euh, bon succès en trading. Euh, Entraînez-vous bien sûr d'abord sur un compte de démonstration, comme, comme je le répète toujours. Ne vous lancez pas, surtout sans formation, euh, en trading sur un compte réel. Commencez par un compte de démonstration, puis un petit compte... Euh, un petit compte réel de, de 500, 2000 euros si vous voulez, puis 5000, 10 000, et ainsi vous verrez euh, que vous pourrez arriver à gagner votre vie de cette manière-là, euh, petit à petit. Donc euh, il faut surtout euh, pratiquer beaucoup et vous arriverez donc à, à atteindre des bons niveaux si vous persévérez. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça me fera plaisir.